Alors, la première question qui se pose concernant l'anatomie des, des muscles possiés, c'est où est-ce qu'ils se trouvent, ces muscles possiés au niveau de la face euh, Vous savez que la face est faite de plusieurs couches, de la superficie, euh, la peau jusqu'à la profondeur, le, le muscle, l'os, pardon. Et le muscle, ou les muscles possiés, siègent à la partie, on va dire, moyenne entre les deux couches gérisseuses de la face. C'est une sorte d'union avec différentes, euh, différentes couches superposées. Euh, voilà donc à peu près à quoi ça ressemble. Et les différentes couches ici, donc euh, euh, bien montrées sur cette diapositive, et les muscles possiens dont on parle occupent la troisième et la quatrième couche, c'est-à-dire si on, on s'amuse à, à mesurer un petit peu l'épaisseur euh, que va devoir traverser le avant d'atteindre le muscle poussier ça fait tout en plus 5 mm. Donc c ça dépend bien sûr des individus que de l'épaisseur de la graisse, mais c'est à peu près 4 à 5 mm. Euh, c'est important à connaître pour fait savoir jusqu'à quelle profondeur on doit pousser les nuits pour atteindre notre cible et, et qui sont bien sûr les muscles possibles. Certains des muscles possibles participent à la constitution du spas, le cas du classisme, de rhésorus, et d'autres sont situés euh, dans un autre plan par rapport au système musculaire ou superficiel. Donc la profondeur d'injection des différents muscles cibles ne sera donc pas la même et nous allons au cela.